Yes, yes, tu yes, yes, yes, yes, yes, yes, a yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Oui, tout s'arrête, il y a transfert, entre ciel et terre, quand le Saint-Esprit est parmi nous, la transfert, il y a transfert, chante avec moi quand tu descends, quand tu descends. Yeah! Qui Ce soir maintenant, sorte de joie. Une femme qui ne pouvait pas concevoir ce soir. Oh, la la la Je sens la sale être embrasée ce soir. Ah, le révérend l'avait dit, par révélation, c'est une mélodie qui vient du ciel. Ça vient de l'intérieur à l'extérieur Et j'entends les saints ce soir Est-ce que tu peux permettre Que ça aille au-delà De ton instrument Est-ce que tu peux permettre ce soir Que ça soit au-delà de ta pensée J'entends quelqu'un adorer Non, là, es passe en ce lieu, le ciel est ouvert sur nous. Oh. Laisse-moi aller dans sa présence. Ça sera au-delà de toi. Alors que tu t'approches de sa présence, il te touche comme... Un soupir ce soir Simplement un soupir ce soir Est-ce qu'on peut le faire sans micro Simplement une minute c'est une mélodie du ciel, et des beaux sont... ça monte, ça monte, et ça bouillonne dans la salle, Chantant des ce soir ça se passe. Oh! La la la da, que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension ça se passe maintenant que ta présence en moi devienne je désire une autre dimension de toi comme tu es je veux être je veux que ta présence en moi. <messant> que ta présence. Je veux une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension. We'll Et les cieux sont ouverts sur nous. la la Les cieux sur terre. ce lieu provision c'est ça qui se passe dans sa présence alors que personne ne le demande nous ne sommes pas procès d'un homme ce soir mais de celui qui est la source de toutes choses et sa pensée est connectée à ta pensée da ne pas si tu vois ce que je vois. Mais le lieu est saturé de sa présence. ce lieu où chacun puisse à Radadas. J'entends simplement l'assemblée le chanter ce soir. Alléluia. Alléluia. Les miracles prennent place en ce lieu. La guérison est donnée à tous car sa main nous touche et nous guérit ce soir. C'est bien plus fort que ce que nous connaissons, c'est sa pensée révélée en ce lieu. Un puits, un puits, un puits est présenté en Seigneur. Bon, tu c'est avec attitude, c'est parce que je sais qui je suis en lui, je ne sais pas comment tu fais pour garder tout en toi, comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais, Alléluia, c'est simple, c'est simple, on va faire ceci. Désolé. À